Dans mes moyens de transport, tout passe à l'électrique actuellement. Souvenez-vous-en, on en parlera une prochaine fois. à la base, je n'avais pas de vélo de ville ou de vélo de route, seulement un VTT. Mais ça fait quand même bien l'affaire. Ce qui est vite compliqué sur des vélos et des VTT standards, c'est de faire des trajets assez longs. Quand je dis assez long, c'est au-delà d'une demi-heure. J'habite à 12 km de mon travail. C'était complètement faisable en VTT. Ça me mettait aux alentours de 40 minutes. Le souci, c'est qu'à l'aller, c'est en pente et que souvent, on arrive complètement trempé du coup pour ce style de déplacement il faut bien gérer le timing arriver avant l'heure pouvoir prendre une douche sur place et surtout attendre de plus transpirer pour pouvoir prendre les douches. bref avec les fortes chaleurs c'était un petit peu compliqué c'est pourquoi j'ai décidé de passer au vélo à assistance électrique afin de contrebalancer avec le style de mon VTT j'ai maintenant en ma possession un vélo à style plutôt urbain de la marque Accol Mile c'est une marque spécialisée dans les vélos électriques qui propose une multitude de styles de vélos différents j'ai décidé de vous faire un retour d'expérience Test sur le vélo de ville 700C d'Acolmaï. C'est parti! <musique> Ce qui est vraiment intéressant avec ce vélo, c'est ses performances, mais parlons déjà du design. Le vélo de ville 700C de chez Accolmile a un style plutôt urbain, plutôt sympathique. Il existe en deux couleurs, noire et blanche. En niveau des dimensions de l'encombrement, on a une longueur totale de 1,84 mètre, une hauteur de guidon de 1,13 13 et une hauteur de selle allant de 83 cm à 95 cm. C'est un vélo pouvant accueillir une personne jusqu'à 150 kg, doté d'un moteur électrique il pèse 26,7 kg regardons maintenant de plus près les éléments de ce vélo, bien entendu il dispose de deux roues, ça vous le savez ainsi qu'une béquille, sur chacune de ces roues il dispose d'un système à frein hydraulique à l'avant il dispose d'un système de suspension intégrale sur la fourche ce qui permet d'avoir une absorption des chocs et une navigation plutôt plaisante au niveau du confort, on en reparlera à l'avant il dispose d'un éclairage à LED et au niveau du corps principal du vélo on retrouve une batterie amovible oui amovible, batterie Samsung de 36 volts avec une capacité nominale de 15,6 ampères heure. C'est vraiment un plus d'avoir l'argument de la batterie amovible car ça va permettre une pérennité pour ce vélo car si dans plusieurs années la batterie est morte, on pourra la changer sans changer l'intégralité du vélo. Cette batterie est conçue pour plus de 1000 recharges. On va en parler un petit peu dans les caractéristiques techniques. Sur le guidon on retrouve les freins de part et d'autre à gauche un petit écran qui va nous permettre d'avoir toutes les informations sur la vitesse et sur la conduite et à droite le boîtier pour passer les vitesses. Le vélo est composé d'un engrenage shimano à 8 vitesses auquel se couple le moteur électrique de 250 watts comme petit détail dans le design on va retrouver deux garde-boue des réflecteurs un petit peu partout notamment sur les pédales en métal ainsi qu'un bouton poussoir d'alimentation qui s'éclaire lorsque le vélo est alimenté il a vraiment de très belle allure. livré prémonté, il suffit juste de mettre la roue avant le guidon et les pédales le cadre est en alliage d'aluminium les pneus sont des 740 c et on aura 5 niveaux d'assistance électrique avec deux modes, un mode vélo électrique pur et un mode d'assistance au couple. Ça, on va y revenir dans les fiches techniques. Parlons des caractéristiques techniques avant de vous donner mon retour d'expérience. Je vous rappelle les grandes lignes. Batterie amovible de 36 volts, 15,6 ampères heure, un moteur de 250 watts, pouvant attendre une vitesse maximum de 25 km par heure, et une portée moyenne de 130 km. La batterie pourra résister à plus de 1000 recharges, c'est-à-dire, vous pouvez faire le calcul, 1000 x 130 km, 130 000 km pour ce vélo avant de devoir changer la batterie. Bien entendu, je pense qu'il faudra changer les pneus avant parce que sans 30 000 km, les pneus doivent être assez usés. Les pneus sont du 740 C, on a 8 vitesses et 5 niveaux d'assistante électrique, avec 2 modes de conduite, un vélo électrique pur et un assistant au couple. C'est un vélo qui sur le papier a tout pour durer. Alors maintenant quel est mon retour d'expérience Parlons maintenant de la prise en main de ce vélo Je vous le disais en introduction, c'est mon premier vélo électrique Je ne savais pas trop à quoi m'attendre dans son utilisation au quotidien La prise en main a été vraiment très simple Pour allumer le vélo, il suffit d'appuyer 3 secondes sur le bouton power pour que l'écran s'allume Après, ce petit écran va nous donner plusieurs informations Des informations comme la vitesse, la distance, etc Mais aussi les informations sur le niveau d'assistance Les boutons plus et moins vont nous permettre de switcher sur les niveaux d'assistance électrique du vélo niveau 0 il y en aura pas 1 2 3 4 5 5 on est sur une assistance à puissance maximale la puissance maximale 5 permet vraiment de vous aider lorsque vous êtes dans des situations un petit peu fatigantes comme une montée ou que vous transportez beaucoup de poids beaucoup de charge dans la vie de tous les jours on n'a pas forcément besoin d'aller jusqu'à 5 surtout si vous êtes en ville ce qui est recommandé avec ce type de vélo Il y a souvent du trafic Bref, personnellement, je l'ai souvent utilisé entre 3 et 4 Ensuite, lorsqu'on va appuyer sur le bouton power On va voir apparaître des informations Sur le voyage en cours, la vitesse, la vitesse moyenne, la distance Ou alors même des informations sur la totalité du parcours du vélo Chaque clic va permettre de défiler Lorsqu'on va appuyer sur le bouton plus Pendant 3 secondes, on va allumer les feux avant et arrière C'est les combinaisons de touches les plus importantes Vous l'aurez compris, c'est très basique et c'est très simple après, il vous reste vraiment juste à pédaler. Et encore, parlons maintenant du confort Oui, ce qui est aussi intéressant sur un vélo, c'est le confort. La selle est une selle plutôt basique, mais plutôt confortable. L'assistance électrique, elle permet vraiment d'accentuer le confort en fonction du niveau d'assistance qu'on veut. Globalement, sur ce vélo, on est bien assis, on est bien posé, que ce soit pour des trajets de 5 km, 10 km ou 20 km. Vu qu'il nous assiste et qu'il ne nous demande pas trop d'efforts, le temps passe assez vite. Le style vélo de ville, avec ce guidon un petit peu en mode Harley, est aussi très agréable parce qu'il nous permet de garder le dos bien droit et de ne pas être soit trop sur l'avant soit trop sur l'arrière. En outre le confort est complètement validé pour ma part. Passons maintenant du coup au point positif et au points négatifs. Comment synthétiser par les points positifs et les points négatifs Ma découverte du vélo électrique. Premier point positif sur ce vélo ça va être la prise en main. Je vous l'ai dit vraiment très simple donné à tout le monde le montage est rapide facile et surtout le vélo n'est pas du tout prise de tête lorsqu'on le conduit. Deuxième point positif, ça va être son autonomie. Son autonomie sur la distance qui pour moi permet de ne pas le charger pendant une semaine et de l'utiliser chaque jour pour aller au travail. Mais aussi son autonomie sur la batterie. Je ne l'ai bien entendu pas encore vérifié, mais sur le papier, la durée de vie de la batterie est vraiment top. Je vous avais fait le calcul tout à l'heure, ça permet de monter le vélo jusqu'à plus de 100 000 km. Vous imaginez, bon il y aura les roues à changer, je vous l'ai déjà dit, mais c'est vraiment une très bonne durée de vie pour un vélo qui a quand même un prix de vélo électrique. Le troisième point positif pour moi c'est sa conception batterie amovible, engrenage Shimano, suspension intégrale à l'avant bref il a tout pour durer premier point négatif je ne sais pas si c'est vraiment un point négatif, mais c'est quand même un vélo électrique qui nécessite un certain budget. On est aux alentours de 1600 euros avec la promotion qu'il y a actuellement sur le site. C'est quand même un certain budget, même si en relativisant et en faisant le calcul sur le nombre d'utilisation et les kilomètres, ça reste tout à fait raisonnable. Le deuxième point négatif, c'est son poids plus de 26 kg. Moi qui ne suis pas habitué au vélo électrique, je trouve ça un peu lourd, mais j'imagine que moteur plus batterie, ça pèse son poids. Voilà les amis sur mon test de mon premier vélo électrique. Le v Vélo électrique de ville de Col Mile N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser en commentaire Dites moi si ça vous intéresse Que je compare ce vélo avec un autre vélo En attendant la prochaine vidéo Vive à fond, vive high e tech, merci et à bientôt sur ma chaîne